Run that up, Rico. I'm here to go, I'm here to go, I'm here fuck out of here fuck to Gaoula, c'est qui C'est qui papa C'est qui On dit c'est Loume, c'est chez Paulé. C'est qui C'est qui papa C'est qui C'est qui C'est qui maman Gaoula, c'est qui C'est qui papa On dit c'est Loume. Attends, je suis au gamet. Quelques minutes que je roulais au gamas, ça n'est plus des gamet, volant du gamos, plus de 60 kg, c'est plus une gamille, c'est la cascade là, goûter ça, d'être ça baiser. Je descends doucement, pas plus de toi, t'es comme douces, pas tous comme le vieux monstres. À loco qui demande l'allée, t'es pas mélèque, descends dans l'allée, on est tous les cas. Si tu parles m'amener gros vent de l'allée quand je suis derrière, c'est pour les prendre le le Oléi Es-ce qu'il est délit J'ai la peu frappe à l'hôlie! En plus, dans la vache, regarde comment elle est. Es bouquet, y y'a pas de matelas. Pédalez-le, pédalez-la. Tant qu'il le Dieu, pas comment on dit, les éléphants on se voit et on prend pas capoté. Que tu fais, t'es règles, c'est t'as perdu le gars. J'en fais la queue que de fumer la gare. T'as ma baya et t'as quitté ta go Capitaine qui lago. depuis l'an 2000, on contrôle la nezo. Vos sons nous ont donné la nausée. On préfère la quai, pas de nausée. On n'est pas dans le décor, on est à décorer. On vient pas de Corée, on n'a pas de couleur. Méchant dans mes jeux, t'as connu la haine. Violent dans mes jeux, t'as connu la, la boute on ne faut pas d'endemps tu dois dire je on te casse dedans et finit le dédommps puis on se détend hein? Aïe pour Pougo Sikoji, je vais saccager Si y'a Aja, chuch, chuch, chuch. tu peux nous vêtrons ce plateau chuch, chuch, chuch, chuch, chuch, chuch, chuch, chuch, Dans la ville dans le navigateur, oh. salam maligato oh. Les rappeurs sont tous pourrigatés oh. Et chacun veut sa page du hey, gâteau Et pas. Tarra, tarra, nous on part à barre que depuis la ville à même à Bora Bora Tarali devient parali quand le tarasseur se met à prier on dit que le... rapidement ah. devient parali quand le rappeur même se met à prier oh. hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh quand hey, de cochon Tu as goûté, tu as laissé mon goût bon Regardez Mousso là on dit c'est une cochonne Son crier de bibit et ses chores Tu viens me dire que toi t'as piscine dans ta côté. Mon go pardon doucement Tu veux me voir appelle le noche Parce que moi c'est la nuit que je sors Oh Bon ton quin, liqui bon ton quin, c'est les liqui bon ton quin, liqui bon ton Allumé, y dit allumé, allumé, ok allumé. Liqui ton, chan, bon ton quin, liqui bon ton quin, c'est les liqui bon ton quin, liqui ton, bon ton quin. Petit vélo, médale aimant, elle depuis j'en s'envole aimant, équilibre n'a drop drop, ah. ah. Bon jongle, Liki jongle, Bon jongle, C'est les Liki jongle, Bon jongle, Liki Bon Petit vélo pédalement, LDP sans vélement le Droit, Droit, Équilibre dans mon semonce